C'est marrant parce que mon émission par commence, commence par Bouler, est-ce que tu aimes les animaux <rire> vraiment, c'est écrit quoi. Ça va, les animaux Oh, ça dépend lesquels, hein. c'est ouais. comme tout. Tu peux pas aimer, c'est comme si tu me disais, est-ce que tu aimes les êtres humains Il y a des connards chez les animaux, il y a vrai. des gens sympas. Et ben, du coup, il euh, y en a un euh, d'animal qui aurait mérité d'être dans une BD. Parce que c'est vrai qu'on connaît des dessinateurs qui font des, des personnages en, en animaux. Toi, pas trop, mais euh, Trondheim par exemple, lui, il utilise beaucoup les animaux pour les transformer en, en bande dessinée. Euh, tu veux dire, est-ce qu'il y aurait un personnage Est-ce que j'aurais voulu adapter un animal comme ouais, le la souris ouais. Moi je l'ai fait un petit peu avec le panda, hein. je l'ai beaucoup oui trop vrai. Oui, vrai. Bon, Tu l'as tué aussi alors du coup pour en faire des bonnets souvent. Ouais, ouais, ouais. <rire> oui, c'est vrai, le panda tu l'utilisais beaucoup. Ben, en fait, euh, moi je voudrais parler d'un raton laveur. Oh. C'est beau le raton laveur aussi. Oui, oui, oui, bien sûr. Oui, je parle, oui mais bon. Pardon, euh, Ten. Tu vois, il veut les cas, mais à partir du moment où tu parles un peu trop, il s'emmerde, il s'en va. Ouais. Bon, ok. Parlons d'un raton laveur de Géorgie, aux états unis et qui a eu une mésaventure. Est-ce qu'il voulait protester contre la hausse des prix et les trains On ne sait pas. Est-ce qu'il avait des tendances dépressives On ne sait pas. Ce que l'on sait, par contre, c'est que ce raton laveur, lors d'une nuit glaciale en Géorgie, moins 12 degrés, eh ben, il s'est retrouvé collé les couilles. collées au rail du chemin de fer. On est chez David, donc j'aurais dû me douter que ça allait directement partir sur les couilles. Ah oui, d'accord, je voyais pas qu'il était assis, là. Exactement, c'est le froid qui est au contact de ces boules. Elle les a liées au métal. Par chance, des hommes sont passés par là et l'ont filmé. <rire> ils n'ont pas fait pipi sur le rail pour le décoller ou un truc comme Alors, ça Alors, première réaction humaine, lol, il est collé par les couilles sur le rails. je le filme. La vidéo est trouvable sur Internet, vous pouvez aller la voir. Mais effectivement, euh, après s'être dit combien de millions de vues on va faire avec ça sur TikTok, ils se sont dit on va l'aider. Combien de millions de vues ils ont fait avec ça sur TikTok d'ailleurs 27. Non, t'es sympa. 4 millions. Ok. 6. Mais c'est pas mal quand même. Je trouve que ça mérite plus. <rire> c'est mmh. vrai. Ils ont pris de l'eau chaude et une pelle pour le déloger. Parce que le problème c'est que plus ils les approchaient, bah, le raton laveur les attaquait. Parce que quand mmh. même, bah, c'est pas un animal, quoi, euh, sauvage quand même. Avec la pelle, ils repoussaient. <rire> et ils mettaient de l'eau chaude pour lui décoller les, les testicules. Donc euh, 4 millions de vues. 5 minutes d'effort, ils parviennent enfin à le libérer. Et là, le raton laveur s'est enfui. Ils font toujours ça. Mais en plus, quelquefois comme des cons. Il y a une vidéo comme ça, super célèbre, où tu as un mouton qui est coincé ou une chèvre, je ne sais plus. Ouais. Et tu vois vraiment des mecs galérer pendant cinq minutes pour le, le sortir de cette espèce de tranchée où il s'est fourré. Et puis tu le vois s'enfuir comme un con en sautant de tous les côtés, puis il se recoince. <rire> Deux mètres plus loin Dix mètres plus loin, tu le vois retomber dans le trou. Là. Et là, le dernier truc de la vidéo, c'est les poils de couilles du raton laveur euh, qu'il a perdu sur la bataille où les gens font... Euh, c'est important. C'est leur gloire. Voilà. Mm -hmm. Toi, tu vois un animal. Ses testicules sont collés sur un rail de chemin de fer. Qu'est-ce que tu fais Tu filmes ou tu aides l'animal ou tu fais les deux Je pense que je fais les deux. Je pense que je commence par filmer. Je... L'eau chaude, ça dépend où tu es. Hein. Moi, si oui, c'est vrai. Je... Le... Mon premier réflexe, tu as vu, c'était je pisse dessus parce que tu autant joindre l'utile à l'agréable. Pisser <rire> sur un vingt ans laver, <rire> tu peux. Après, Check. tu peux raconter <rire> l'histoire. <rire> Patrice Pâtisserie. Pour toutes vos célébrations les plus joyeuses, faites appel au talent de Patrice Pâtisserie. Anniversaire, communion, fête des mères, célébrations religieuses, enterrement, fin de garde à vue, mise en demeure pour facture impayée, annonce de résultats sérologiques, licenciement suite à des comportements inadaptés au sein de la société, placement en commun artificiel, portefeuille volé à l'arraché. Patrice Pâtisserie vous accompagne dans les grands moments de votre vie avec gourmandise. Patrice Pâtisserie.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 Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas... Je, je m'appelais Gizmo au début de ma carrière. Ah pourquoi mais au, pas Mais au début, que je croyais avoir une carrière. Ouais, moi, je peux même pas vu. te dire tous les pseudos par lesquels je suis... Ah, tu en passé. as eu Ah oui, évidemment. À un ah. moment, je faisais du tag dans mon lycée, et j'avais un pseudo de tagueur, mais non, non, je le révélerai pas. Ah bon <rire> non, Parce qu'il y a encore des tags, encore quelque part Ah non, je pense pas. Non, non, j'osais pas trop sortir du lycée, tu sais. Donc euh... Ah donc tu étais dans le lycée. <rire> ouais, ouais, dans le lycée. Et t'écrivais en petit Ah non, non, en revanche, j'avais vraiment repeint. Les chiottes de tout le, le lycée. Ah ouais. Pas la bombe, c'était surtout au marqueur. Je faisais des dessins, je faisais des fresques. Mais il n'y a que toi qui as ton style. On le reconnaît, un style boulet, on l'a tout de suite. Bah alors du coup, tout lycée... le monde savait que c'était toi Alors, dans ma classe, ouais, tout le monde savait que c'était moi, mais dans, tu vois, en plus, c'était au lycée, j'avais pas mon style déjà euh, clairement établi. Moi, j'ai fait qu'un tag dans ma vie. Hein. Et c'est pas moi qui tenais la bombe parce que j'avais pas les couilles. <rire> on commence tout de suite avec En bref, de Kuntash. En bref je sais pas pourquoi, mais dans cette bad news, euh, j'ai l'impression que toutes les histoires pourraient être mises en bande dessinée. Écoute, je me concentre. C'est une vidéo sur TikTok. C'est l'histoire de Laurence Okoye. C'est lui. Ouais. C'est Lawrence. Lawrence. Okoye. Oh Qui est un ancien footballeur. Américain, comme tu peux le voir. Mmh. Et il lui est arrivé un truc euh, plutôt sympatoche. Il explique qu'il a des bactéries qui se sont introduites dans sa jambe suite à une coupure et que ça a engendré une cellulite infectieuse. Alors les infections qui rentrent par des plaies, d'accord, mais une cellulite infectieuse, je ne connaissais pas. Un matin, il a vu sa jambe et s'est dit mais c'est bizarre. On dirait qu'il y a des trous. Oh ok, il l'appuie dessus. Ça reste euh, des crevasses se forment. Sa jambe est devenue de la pâte à modeler. Mais ça se referme après. Ça Revient peu à peu. Du coup, il s'est dit. Autant bah, en faire des TikTok plutôt que de chercher. Faisons un TikTok et puis faisons un casting pour faire le film live de Barba Papa. Oui. Et puis surtout, il s'est dit, bah, je vais quand même peut-être aller aux urgences pour leur dire quand en même. Deuxième hein. temps. C'est comme, oui. comme les couilles du raton <rire> laveur. Tu, tu filmes d'abord, après tu vas aux urgences. Tu fais 4 millions de vues et après tu vas voilà. aux urgences. <rire> et aux urgences, on fait, mais merde, qu'est-ce qui se passe C'est une infection qui, pas prise à temps, peut tuer. Ah bah oui, si tu deviens tout mou comme ça partout. Euh... Du liquide s'accumule sous la peau, ça gonfle. Et en fait, euh, c'est pas ses muscles qui avaient changé, mais c'était juste qui avait du jeu entre la peau et le reste de son corps, mmh, le liquide mmh. vous prenait partout. Alors après, euh, qu'est-ce que ça peut impliquer d'être un homme de pâte à modeler ça, ça, euh... ça peut faire tu sais, un, un petit écran de protection, tu, tu tapes, ouais. tu tapes et que... puis ton poing s'enfonce. et oh Sauf que là, si tu de trop, à mon avis, il y a un truc qui là <rire> <j 'y crois rire> quand même. C'est bon, oh. tu tapes, il est là. <rire> <rire> <rire> <rire> je ne crains plus les coups de poing, mais en revanche, il faut que j'aille aux urgences parce que je vais mourir. Hein. <rire> parce que c'est une infection. <rire> c'est <Ouais>. une infection. En <rire> oh, bref. <rire> Scott regarde la télé avec sa femme. Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf qu'on est en Floride. Et tu sais ce qu'il y a en Floride Il y a euh, tous les plus gros cinglés de la Terre. Exactement. Et aussi, je pense, si tu mets l'accent sur Floride, je vais te dire un alligator. Waouh <rire> La journée est complètement banale, sauf que Scott entend frapper à sa porte. Il entend juste... Il se dit, mais j'attends personne, moi je suis devant la télé tranquille. Bon bah du coup, il se lève et il va voir. Il ouvre la porte et il y a personne. Ah si un alligator qui vient de frapper à sa porte. Et le mec a à peine le temps de dire What the fuck Et ça fait mordre méchamment la cuisse. L'alligator essaye de le bouffer. Il s'est retrouvé à l'hôpital et l'alligator a été euthanasié. Donc maintenant, on est sur un délivré-rou inversé pour animaux. C'est-à-dire que l'animal prend son appli il y a un mec en vélo qui vient le chercher il le met dans son sac à dos il l'emmène jusqu'aux portes de ses victimes. Je pense que c'est ça. Je pense que ça doit pouvoir se vérifier, ouais. Non, mais en tout cas, non, mais c'est fou. Mais la Floride entre les alligators et les fanats des armes, ça fait pas rêver. Hein. Oui, non, non, ouais. Est-ce que tu as déjà fait le test Floridaman oui, oui, oui, avec ton anniversaire. Tu mets ton euh... anniversaire plus Floridaman et tu cherches sur Internet pour voir. Euh, tu tombes forcément sur, sur un, fait, un fait d'hiver. Euh... Et donc, en, en tout cas, euh, des scientifiques expliquent qu'au printemps, les alligators voient leurs hormones dédoublées et sont donc plus téméraires. Ils sont en mode racaille. Ils sont là. Wouh Ouais, c'est ça. Ouais, et ouais, on va se rapprocher fait. de chez les humains pour essayer de les boulotter, quoi. J'avais vu des trucs aussi où les alligators étaient assez territoriaux et ce qui fait que s'ils étaient hors de leur territoire, en gros, ils étaient moins agressifs parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Et c'est pour ça que tu vois des vidéos où tu vois des chats. Par exemple, qui donne des coups de pâte à des, à des ah alligators ouais et l'alligator il s'en fout, il fait allez laisse-moi et puis il s'en va en fait. Ah, parce qu'il n'est pas chez lui quoi. Il ouais, existe, voilà. Voilà. Ah, ok. Donc il n'est pas en mode chasse, il est, il est un peu paumé, il est là, je suis chez des gens, je ne vais pas me faire remarquer. Je ne sais pas si c'est vrai, encore une fois, j'ai fait comme toi, je n'ai pas vérifié mes sources. J'ai une amie qui a bossé en Australie, c'est le voyage de un an où tu travailles à ramasser des fruits et en même temps tu fais toute l'Australie. On fait en ça. connaît tout ça Et à un moment, là pour le coup, elle est loin de Sydney, dans le, les coins paumés d'Australie, elle ramasse des fruits. Arrive 16h et vu qu'il fait méga chaud, ils arrêtent à assez tôt la journée donc euh, elle dit aux autres je connais pas la ville là je viens d'arriver c'est ma première journée ça vous dit qu'on aille boire un verre en ville et vous me faites découvrir la ville et là ses collègues de travail lui ont dit bah non c'est 16h et alors bah, les alligators sont sur la route <rire> c'est l'heure tu sais et effectivement vrai. à cette heure là tous les alligators traînaient sur la route autour de 16h et donc tu pas en ville quoi. <rire> <rire> bon. on regarde la pub de robe vous perdez vos cheveux? les laboratoires Mourier ont la solution pour vous grâce au shampoing perruque Composé principalement de racines de poils de cul, le shampoing Perruque vous permettra de retrouver des nouveaux cheveux à chaque utilisation. C'est cliniquement prouvé Retrouvez votre chevelure d'antan Perruque, ça repousse par là où ça pousse. Ça peut provoquer des effets secondaires comme une mauvaise odeur et des bruits de flatulence. Uh -huh. Merci beaucoup, oh, Rob. Toi, on a à peu près le même âge, mm -hmm. à peu près. Moi, dans une émission, j'avais reçu Julien Josselin. Oui. Et on parlait de drogue dans l'émission. Non, mais c'était un joint, il parlait d'un joint. C'est ça que je voulais dire. C'est ça, oui, oui un... La beuh. Un buzz. On n'a jamais dit ça. J'ai un bon gros buzz. Quoi Jamais fumé. <rire> Toi, t'as jamais entendu dire des bons gros buzz pour des joints Si, je crois. Dans les années 90 ouais, ouais, ouais, ouais. Et les gens dans les commentaires, il y en a plein qui m'ont dit n'importe quoi, des bons gros buzz, ça n'existe pas. Et il y a une partie des commentaires qui disait si, si. Faut je... juste être vieux. Oui, c'est ça. Et il y a Miss Cracra qui est venue me voir en dédicace <rire> et elle m'a offert ça. En fait, on disait dans les années 90 un bon gros buzz parce que ça venait aussi de la marque Buzz. Oh. Se rouler un buzz. Et donc. Ça a existé, je suis pas fou. Bah, je croyais que tu vérifiais pas tes sources. Ben bah, voilà. Ben bah, les gens le font à ma place. En parlant de source, tu as sorti une bande dessinée. Ouais. Alors je sais pas comment on dit Bea Wolf. Bea Wolf. Bea Wolf. Ouais. Tiré de la légende de Bea Wolf. Bea Wolf. Et c'est Bea comme Bea oui, voilà. C'est génial. Déjà, Merci. le dessin est méga beau. Merci. Alors, je vais te laisser raconter l'histoire et surtout l'histoire de l'avant la BD, mais pour expliquer, ça parle de l'enfance. C'est hyper mignon. Et c'est la peur de devenir adulte qui est la peur qui me terrorise depuis <rire> des siècles. Et donc, cette BD, je l'ai grave kiffé. C'est méga beau. Enfin, je te laisse expliquer. Et en plus, tu as fait ça avec un Américain. Avec Zach winer smith l'auteur de Saturday Morning Breakfast Serials, avec qui j'avais déjà fait un livre ouais, il y a quelques années, qui s'appelait euh, Oggy on the Green Knight, qui était déjà tiré d'une légende. Et celui-là, pour l'expliquer en deux mots, la légende de Beowulf, c'est un roi décide de construire un château, il fait la fête avec ses chevaliers, ça fout un troll en rogne parce que ça le dérange. Donc le troll débarque et bouffe la tête des chevaliers et les pulvérise. Le roi essaye de faire venir plusieurs vagues de chevaliers qui se font à chaque fois rétamer et bouffer la tête. Et un jour, il renonce et il est quasiment seul dans son château, il n'a plus de cours et le troll rôde dans les environs et empêche quiconque de lui venir en aide. Et le royaume voisin, qui est un royaume ami, lui envoie Beowulf, qui veut dire euh, B.O. L'origine, c'est Bear, c'est l'ours, et Wolf, le loup. Donc, c'est l'ours-loup, qui est un homme qui est censé avoir euh, la force de 60 hommes dans chaque main. Et Beowulf va aller euh, foutre une branlée au troll. Et, euh, tu sais, comme dans ces histoires-là, récupérer la moitié du royaume. Il y a eu un roi, film très mauvais. Euh... Avec Christophe Lambert. Ouais. Et il y a eu aussi un film en 3D, tu sais, avec Angelina Jolie, ah, en ouais. CGI, à poil. Très perturbant, parce que c'est vraiment, si vous voulez une bonne définition de la uncanny valley, il faut voir ce film. Ok, d'accord. Et donc, nous, on a fait une adaptation en BD. Enfin, c'est Zach qui a écrit cette adaptation. Et évidemment, vu que ça se passe dans le monde des enfants, pas des, c'est pas un troll qui mange la tête des chevaliers dans un château. C'est un enfant qui trouve un jour un trésor, qui le convertit en bonbons et en jouets, et il y a une cabane dans les arbres pour défendre ce trésor. Et le méchant voisin, c'est un méchant comptable, qui terrorise les enfants parce qu'il est agacé par le bruit, et il ne leur mange pas la tête, mais il les transforme en adultes. Donc il y a cette espèce de transposition où on est dans un univers où, la, où pour les enfants, devenir adulte c'est l'équivalent de mourir. C'est pas ça ce la vérité <rire> Un petit peu. Ouais. Et un jour arrive Beowulf du royaume voisin qui, va, qui a la force de 60 enfants dans chaque main et qui va affronter le méchant voisin Grindel à main nue. Mais c'est pas tout à fait la peur de devenir adulte. C'est plutôt euh, on, on fait cette différence avec l'univers de Peter Pan où c'est les enfants qui veulent pas vieillir. Oui. Là, les, les enfants c'est plutôt des enfants qui savent que l'enfance n'a qu'un temps et qui vont la vivre à en fond. profiter. Ouais. On la vivre à fond avec intensité parce qu'ils savent qu'un jour l'âge adulte va arriver et que ça sera la fin de tout, donc c'est plutôt... Ce qui euh... arrive rarement, en fait, les enfants <rire> qui ont conscience de ça. Enfin, voilà. Tout. Merci. Je rappelle qu'il y a un festival ce week-end, le festival de BD de Saint-Julien, j'y serai, je suis parrain de ce festival, et la marraine, c'est Brigitte Lecordier, donc si vous voulez nous rencontrer à Saint-Julien, euh, samedi et dimanche. En bref En bref une étude de scientifique. Hein. Vraiment, cette étude est une vraie étude qui a dit « les vaches rotent et pètent trop ». C'est bien possible. Du coup, bah il y a trop d'émissions de méthane. Le méthane, on a découvert quelque chose dessus récemment. Ça s'est passé en Allemagne où des vaches étaient dans une étable, peu aérée. Elle a explosé. Exactement. La vache Oh, pardon, pas fait exprès. <rire> non, non, non attended. Il y a eu une décharge électrostatique. Un pet de vache a pris feu. Et boum, une partie de l'étable a explosé. Il n'y a pas eu de blessé, mis à part une petite brûlure sur le pied d'une vache. Ok, bah tout va bien alors. Elles ont dû être juste un petit peu sursoufflées. Il, il, ouais, il y a dû avoir une grande lumière bleue. C'est bleu ou vert le méthane quand ça brûle Je sais plus. Je sais pas, mais en tout cas, et une petite odeur peut-être aussi. De l'extérieur, ça a dû être magique. Ah oui, ça. Si c'était de nuit, en plus, ah, t'imagines ouais. tout à coup les tables qui devient toute vertes et qui fait. Pff. Le mec, il est chez lui dans, dans sa ferme, en train de regarder son étable avec un petit chocolat avant d'aller au lit, et ça fait. <rire> Contre-champ où tu vois juste le mec éclairé <rire> en vert pendant deux secondes. Comme l'épisode wow. de Malcolm, tu sais, où ils essayent <rire> le feu d'artifice au 3 un On passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, Matt. Dans la Bad News de 110, à partir de 17 minutes 50, Davy admet. Attends, je suis pas fort en bâton et en V. La numération romaine, ou chiffre romain, est un système additif seulement, qui ne permettait pas de calculer. Ils utilisaient les abacs pour ça, équivalent des bouliers chinois. En gros, ça vient d'encore avant l'Empire romain. Les bergers, même illettrés, avaient besoin de recenser leurs troupeaux. Et les barres, les croix et autres symboles étaient faciles à graver dans leur canne de marche. Si le berger a 12 moutons, il fait passer 12 encoches sur sa canne. Et à chaque fois qu'une bête passe devant lui, après, il passe son doigt sur l'encoche, comme ça, pour vérifier. Au bout d'un moment, il y a trop d'encoches, on se perd, on rajoute des symboles. D'où le V, la croix, etc. Les principaux symboles sont les suivants. Quand un petit est derrière un gros, on additionne. Quand un petit est devant un gros, on le soustrait. Alors je vous passe les subtilités et surtout les exceptions. Par exemple, 4. Est possible, notamment sur les horloges. Notre façon de compter actuelle, en base 10, est quand même vachement plus pratique, même si, au Moyen-Âge, en France, on servait pas mal aussi du système vicésimal, avec des 20 partout. C'est resté, hein, 70, 80, 90, et l'hôpital des 15-20 à Paris qui accueillait, je vous laisse faire le calcul, 15 x 20, 300 aveugles. Base 20, parce que la plupart des êtres humains ont 10 doigts et 10 orteils. D'ailleurs, pour terminer, vous savez pourquoi on vend encore les œufs, les huîtres et les yaourts à la douzaine C'est parce qu'en plus d'être facilement divisible, on peut diviser 12 par 1, 2, la fameuse demi-douzaine, 3, 4, 6 et lui-même. Ça correspond au nombre de phalanges d'une main qu'on peut compter du bout du pouce de la même main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tout en tenant dans l'autre bah, des yaourts ou des huîtres. Ou des yaourts à l'huître. Au revoir les basonnettes. Au revoir maître. Merci beaucoup. Sylvain, on passe à la bad news perso de YoYo. -Yo. Oh oh oh. Je vous envoie ce mail pour vous raconter ma bad news qui s'est déroulée quand j'étais en séjour universitaire à Séville en 2019. D'abord, il faut savoir que deux jours avant les faits, je m'étais rasé le crâne. Parce qu'on est toujours mieux sans cheveux. Mmh. Lorsqu'il fait 36 degrés au mois de mai. Après, en... je suis allé au parc astérique sans casquette. J'ai pelé du crâne, j'avais des cheveux en peau, c'était pas terrible. <rire> N'étant pas le dernier pour lever le coude, et parce que nous voulions nous imprégner de la culture andalouse, mon ami anglais Tom et moi étions déterminés à aller à la Feria de Séville. Si bien que nous buvons avant de partir une bouteille et demie de vodka à deux. Nous devions rejoindre d'autres amis pour faire le trajet ensemble, et l'une d'entre elles nous explique qu'un racoleur l'a invité dans sa caseta, une sorte de tente gigantesque que les gens louent pour l'événement. Comme chacune de ces casetas dispose d'un bar, nous nous disons « Mais ça serait pas mal quand même, parce que plus, on est déjà un peu bourré, ça serait pas mal quand même... » C'est un peu de plus bourré. Ce que je n'avais pas prévu, c'était de me faire payer des coûts toute la soirée. À ce moment-là, je ne sais plus parler espagnol, je peux très difficilement communiquer en anglais, et mon français ne se limite qu'à un « Je suis bourré ». Je décide donc d'appeler un uber, je m'en vais sans dire au revoir à mes amis, et je m'éloigne pour uriner sur une devanture de magasin dont le sol est en marbre. Le problème avec les chaussures de costard, c'est que ça n'accroche pas au sol lisse, et encore moins quand t'es bourré. Il a Hop. glissé sur sa propre pisse. La tête la première, le crâne fracassé sur le sol, sur le moment ça va, et je rentre chez moi en uber. En sentant l'urine. En sentant l'urine. Le lendemain, je me réveille au sol de ma chambre, couvert par mes draps en sang. C'est ma coloc italienne qui m'a raconté que j'étais rentré en renversant tous les meubles sur mon chemin, entre la porte d'entrée et ma chambre. Par la même occasion, elle me demande pourquoi j'ai la tête en sang. Elle regarde, et oui, j'ai le crâne ouvert sur 3 cm. D'ailleurs, j'en ai un petit souvenir dans mon téléphone. C'est elle qui m'a désinfecté avec de l'eau oxygénée tout en m'engueulant, comme pourrait le faire ma mère, la Honte. Donc ça veut dire que potentiellement, ce monsieur est tombé dans son urine et s'est ouvert le crâne. Dans son urine Dans son urine. L'urine est censée être stérile. Ça va Tout va bien. <rire> Tout le, mais aussi, ouais, le crâne, ça saigne beaucoup. Ah oui Moi, c'est une de mes visions d'horreur quand j'étais petit, un traumatisme. On était dans la bagnole et ma petite sœur était tombée parce que la bagnole avait démarré trop vite. À l'époque, on ne portait ouais. pas de ceinture. Elle était tombée, elle avait fait aïeux comme ça en se tenant la tête parce qu'elle était tombée sur un petit boulon qui dépassait. Elle pleurait même pas, tu vois, elle était en pleine forme. Et puis elle descend de la voiture et l'arrière de son crâne était entièrement... Elle avait les cheveux blonds et une robe blanche. Imagine une gamine de... Elle devait avoir 5-6 ans. Carrie. Cheveux blonds et robe blanche. Eh ben, c'était intégralement rouge, vermillon, du haut de son crâne jusqu'au bas de la robe. Ça faisait vraiment la scène de film d'horreur. Ah, mais elle avait que dalle, en fait, c'est juste que c'était le crâne et que ça... A... Mais vous aviez avait à... une petite coupure comme ça. Vous aviez un mariage ou un truc, tu sais plus Non, c'était juste, elle aimait bien sa robe blanche. Ok, d'accord, ok. Non, parce qu'elle s'est fait vraiment, genre, toute la journée. Tu fais... <rire> <rire> oh, bon, on l'a laissée. Ouais. elle va sécher. C'est oh, un sujet ouais. de conversation. <rire> oh, ouais, elle va sécher, <rire> bah, On passe à la bagnose la du jour. Bad News 69 au MK2 Bibliothèque, c'est le 22 juin, 20h, avec des guests, Marion Seclin, Monsieur Poulpe, toute l'équipe de Bad News, de la musique, un concert, des sketchs, des vidéos, venez nombreux La billetterie est juste en dessous, réservez vos places. C'est marrant parce que quand t'es arrivé tu m'as parlé de mon téléphone Garfield. Que j'aime beaucoup, je suis très jaloux. Voilà, Eh bien on va plonger dans l'étrange, avec Garfield. Ça c'est un bon représentant de la BD quand même. Oh oui. Est-ce que t'as un avis sur la BD Garfield J'aime beaucoup, euh, la BD euh, c'est très, euh, comment dire comme diraient les Américains, très vanilla, tu sais, c'est... Euh très neutre, neutre euh, gentil. Oui, ça attaque personne. Voilà, c'est comme, comme les Peanuts, tu trouves ça moins riche que les Peanuts, mais euh, c'est le, le truc familial, bienveillant, marrant. Il bah, euh... faut savoir que ça, ça, ça paraît dans la presse aux États-Unis, oui. c'est trois cases par, tous les jours, un truc comme ça. Et donc, forcément, il faut offenser personne. Oui, puis ça existe depuis 40 ans. Et, oui, ça. Et, et Jim Davis, il paraît qu'il est hyper sympa. J'ai eu que des bons échos sur lui, du genre, maintenant, c'est devenu une entreprise familiale. Je crois qu'il a un ranch. Euh... Et qui vit avec sa famille et tout le monde fait du Garfield. Enfin, vraiment, on m'a dit que c'était vraiment un bon gars, Jim Davis. Okay. J'aurais aussi une histoire flippante sur Garfield après la tienne, si tu veux. Ça marche. Garfield, qu'est-ce qu'il aime Il aime les lasagnes, euh, il, il a son aime chien. Ah, les lundis, dites donc. Il aime pas les lundis. Oh là là. Audi lui fait tout le temps des blagues, le oh, chien Audi. Oh, Audi, qu'est-ce qu'il est bête. Voilà, c'est ça. Eh bien, sache que nous allons pas parler de la BD, mais de l'analyse, ou plutôt du culte qui a été fait par une chaîne YouTube appelée Lasagna Cat. 4. Tu connais c'est une chaîne créée par Fatal Farm, la ferme fatale, quoi, composée de Zach Johnson et de Max Jeffrey. Au départ, le principe de la chaîne est simple, mais chelou déjà. Recréer des strips de Garfield en vidéo, en live action. Tellement bien. Et ajouter des rires à la euh... série américaine. Tu vois. Mm -hmm. Du coup, ils te montrent une vidéo où ils sont habillés, chelous, pour ressembler à Garfield. Ah, le furry Garfield, façon. ça doit être moche. Ça. Et ils bougent pas trop. Juste, ils bougent la bouche pour faire les dialogues. Et à la fin, tu vois le gag en dessin, qu'ils viennent d'adapter. Et effectivement, autant en BD, quand tu lis comme ça, comme tu disais, c'est Vanilla. Ça provoque un sourire. Ça provoque un sourire, mais pas le rire. Et quand tu le vois en vidéo, ça avec des rires, malaise. ça provoque le malaise, effectivement. Le but, se moquer de la mécanique de l'humour de Garfield et l'esthétique... Euh... Les... J'ai perdu 5 ans d'espérance de vie rien que par ah. cette, euh, cette image. Moi, ce que j'adore, c'est la langue de Ozzy ouais, ouais. qui est... Ah, ah. Bon, c'est ça, la Zania 4. La chaîne se lance en 2008. Le principe, c'est donc, donc ça, se moquer des gags rien qu'avec les gags. Mais en 2017, la chaîne réapparaît. Parce qu'à un moment, il y a eu une pause. La chaîne revient après 9 ans sans avoir rien posté. Et d'un seul coup, il décide d'aller plus loin dans le délire. Il ne parodie plus les gags. Il propose le gag. Il y a la, la chute en BD. Et d'un seul coup, après, ils partent en vrille. C'est-à-dire qu'ils amènent le gag ailleurs, ils développent ça en fiction, et parfois, ça devient très fou. Par exemple, il y a une vidéo qui dure une heure. Ok. Où on présente le gag en trois cases au début. Le gag, c'est « Oh non, où est ma pipe okay. ?» John dit « Oh non, où est ma pipe ?» Il cherche, gag de fin, on voit Garfield avec la pipe. Jusqu'ici, c'est solide. <rire> c'est hyper solide. Eux, ils le refont, donc ça dure euh, une minute. Et après, il y a un homme, face cam qui est filmé genre comme un John Cat, tu vois, au cinéma, qui vient expliquer pendant une heure en quoi ce gag est hilarant, et que Jim Davis, le créateur de Garfield, est un génie absolu. Pendant une heure, il explique la métaphysique qui a amené à créer ce gag. C'est un petit peu sarcastique, on va dire. Hein Mais j'ai très envie de voir la vidéo. C'est du génie, vraiment, c'est du génie. Lasagna 4, allez voir, c'est du génie. Jim Davis estime que Garfield est aussi connu que le Père Noël aux états unis Je pense que oui, honnêtement, tout le monde connaît Garfield. Oui, c'est vrai, dans le monde même. L'une des vidéos les plus connues de Lasagna 4 est Sex Survey Result. C'est la dernière vidéo de leur chaîne. En gros, une vidéo... Un peu avant, sur la chaîne, inviter les gens à appeler un numéro, à dire le nom de la personne et à dire le nombre de partenaires sexuels qu'elle a eu dans sa vie. Mmh. Et ensuite, ils ont fait une vidéo de 4h40, où tu vois à chaque fois un des personnages en train de lire le journal, on sonne à la porte, la personne va ouvrir, et quand elle ouvre, il y a un mannequin, et le mannequin, on entend la voix qui dit le nom de la personne et le nombre de, de, de gens qu'elle a eu de partenaires sexuels dans sa vie. 4h40 <rire> Avec les mêmes mouvements de caméra. Pour en arriver à la fin, où on voit John qui dit « non. Oh, pauvre John. Donc, parlons d'une autre vidéo. Je ne sais pas si tu peux traduire. Il dit, John dit « Je vais passer ma soirée à essayer tous ces différents euh, échantillons de shampoing. » Et Garfield se penche, regarde les petits flacons et il ajoute « in petto et » <rire> et un échantillon de, euh, de polish pour meubles. Pour meubles Blague. Ouais. Eux, ils font ce gag, le gag se termine, et d'un seul coup, ça devient une pub japonaise pour du shampoing, où John se retrouve à faire un boucacé de <rire> <des> shampoing <rire> avec des japonais. Et le dernier truc, c'est qu'on lui met du foolish à meuble sur <rire> la gueule. J'aime bien la bouteille qui dit furniture polish. <rire> oui. C'est très littéral. C'est une chaîne, la chaîne la plus chelou. Ils n'ont jamais complètement expliqué pourquoi ils ont fait ça. La chaîne est... Terminé maintenant, ils travaillent tous dans d'autres métiers de la télévision, bien entendu. Mais voilà, si vous avez envie de découvrir une chaîne vraiment étrange, allez voir Lasagna Cats. Je sais pas pourquoi Garfield a, a obtenu cette espèce de statut d'icône comme ça. Il y a eu énormément de variations sur le personnage de Garfield. Une des plus célèbres qu'il y avait eu au début des années 2000, c'était Garfield sans Garfield. Et il y avait quelqu'un qui refaisait tous les gags de Garfield En, enlevant. en enlevant Garfield et ses, et ses bulles Donc on voyait juste John qui parlait tout seul C'est génial, c'est fou Ça devenait hyper triste en fait Parce que ouais. tu, voyais, euh, tu voyais John qui parlait tout seul et puis qui s'en allait Et puis il y avait des moments de silence parce qu'il y a des gags où il n'y a que Garfield et donc, tu voyais juste une table vide, ou quand Garfield était à côté de son écuelle, tu voyais juste une écuelle de chat vide pendant <rire> trois cases, et ça devenait... Tout à coup, ça racontait oh, une bon sens. histoire. Ouais. Il y a un éditeur, euh, il est souvent à Angoulême, il y a un éditeur euh, belge, je crois, qui fait des BD euh, un peu arty. C'est eux qui ont édité euh, Tintin au Congo en congolais. Ok. Et ils ont édité le schtroumpf noir en, en camaillot seule... bleu. Ah oui, en une seule couleur. Mais, ah oui, mais je les connais, c'est pas eux qui ont fait aussi... Euh... Comment ça s'appelle TNT en Amérique ou c'est Tintin en Amérique mais c'est que des cases noires avec juste les Oui, oui, C'est ça. Ouais, ouais. C'est une œuvre d'art quoi. On ouais, ouais, ressemble à des œuvre d'art. Des, des trucs un peu concept comme ça. T'avais un autre truc sur Garfield, t'avais dit C'est une histoire qui m'est arrivée euh, pendant un festival. Un jour, on nous a dit qu'on allait être avec d'autres dessinateurs. C'était en Suisse. On nous a dit qu'on allait être logé chez l'habitant parce qu'ils n'avaient pas pris d'hôtel. Ils avaient pris l'équivalent d'un BNB quoi. Moi, je suis entré dans la chambre qui était censée être la mienne et elle était remplie euh, du sol au plafond d'une collection de Garfield. C'est-à-dire, il y avait euh, ce téléphone, il y avait euh, des milliers de peluches différentes de Garfield, il y avait des posters de Garfield, il y avait évidemment les livres de Garfield, et il y avait, la moindre surface était, était occupée par euh, par une peluche Garfield, par un mug Garfield, par une assiette Garfield. Mais quand je dis qu'il y en avait vraiment beaucoup, c'était... Je pense que cette pièce, elle est petit joueur à côté de vraiment la pièce en question. C'était... tu avais une diagonale qui partait du sol et qui allait jusqu'à la... Comme si c'était vraiment une des blocs compacts de Garfield partout. Et c'est angoissant. Et moi, je dormais dans ce lit sur des oreillers Garfield, avec des draps <rire> Garfield. Mais qui vivait dans cette pièce en général J'en ai aucune idée, mais je n'ai jamais rencontré les propriétaires de la pièce. Et alors le plus bizarre dans cette histoire, c'est que j'étais persuadé d'avoir pris plein de photos, et j'ai regardé euh, les photos de ce festival, et je n'ai jamais retrouvé les photos de la chambre que j'avais faite. Ils se sont effacés. Non, mais j'ai retrouvé les photos du festival en question, et pas les photos de la chambre. Et puis quand je repars, mais je me dis « mais si, mais la chambre Garfield !» Et donc maintenant, tu sais, j'ai cette espèce de doute, mais est-ce que j'ai complètement rêvé Mais non, j'ai dormi dans une chambre Garfield, j'en suis certain. Ça se passait où en Suisse, c'était soit euh, Sierre, euh, soit Lausanne, euh, enfin je ne sais pas. Mais... Si vous nous regardez et que vous avez une chambre Garfield, dites-le nous. Ou que vous connaissez quelqu'un qui a une chambre Garfield. Depuis 20 ans. <rire> voilà. <rire> bah en tout cas, mais, merci euh, beaucoup d'être venu. On rappelle que ta BD est sortie. Elle est disponible partout. C'est chez Albin Michel. Exactement. Puis, euh, puis on peut te trouver sur Instagram. Tu fais plein plein de choses sur Instagram. Ouais. Et très bientôt. Tu vas sortir une nouvelle BD aux éditions exemplaires. Je vais sortir, ouais, euh, Regaton tome 2, en septembre, donc en septembre. très bientôt. Entre temps, j'ai eu Donjon qui est sorti. Merci beaucoup d'être venu. Je t'en prie, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 17h45, avec Eleanor Jenkins. Quand il s'essuie et machina d'un rêveur de manche et lèvres, Mais il savait tout à propos, Tuer la caille ou le perdreau Et manger la tome de chèvre, Et manger la tome de chèvre. Pourtant... Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver